En librairie, il sortira bientôt donc, dans mon nid, euh, aux éditions Pastel. Et alors, c'est l'histoire d'un petit lapin qui se reposait tout au-dessus d'une branche qui subitement glisse et tombe dans un drôle de nid. Il a les yeux tout écarquillés. Il se demande évidemment où il va arriver et il va atterrir dans un lit. Heureusement, ce nid va amortir la chute. Mais dans ce nid, il y a déjà quelqu'un. Un petit oiseau qui se dit, mais qui c'est celui-là Que va-t-il se passer lors de cette rencontre entre ce petit oiseau et ce petit lapin qui atterrit dans le nid d'oiseau Eh bien ça, on le saura hein, le 18 août, le jour de la sortie de cet album « Dans mon nid ».